Il paraît que notre degré vient presque sûr de ce que la Terre fait autour du Soleil. Quand elle fait un tour, tout le monde sait que ce tour est fait dans 365 jours. Peut-être c'est ici que ça vient, l'idée que l'angle plein vaut 360 degrés. Comme vous constatez, c'est une mesure qui dépend de la Terre. Alors, notre extraterrestre, Roger Coates, notre invité du jour, il y a trois siècles, s'est posé une question simple. Et si j'avais un cercle, le rayon, unité, 1, hein, si je considérais cet arc qui a aussi la longueur 1. 1. Alors, cette idée, c'est que, appeler cet angle un radiant. Comme ça, on n'a pas besoin de la Terre et d'autres planètes. Roger Coates, qui a vécu, comme vous constatez, pas beaucoup de temps, 34 ans, il était un favori de Newton, et parmi plein plein de choses qu'il a faites, il a inventé ainsi la notion de radian. Récapitulons. Qu'est-ce que c'est un radian C'est cet angle tel que, de l'angle A au B, tel que la longueur interceptée sur le cercle de rayon 1, ben cette longueur, c'est 1. À quoi ça correspond à propos de degrés hein? Parce que notre intérêt, c'est de convertir de degrés en radian, et vice-versa. Bien sûr, depuis trois siècles, la notion de radian, elle est très très utilisée partout. Alors, combien ça fait en radian l'angle plein L'angle plein, donc 360 degrés. Bien sûr, il faut penser à la longueur de ce cercle de rayon 1. La longueur du cercle, tout le monde sait c'est 2 fois pi fois r. Comme le rayon c'est 1, la longueur c'est 2 fois pi, autrement dit 2 pi. Et voilà la première équivalence entre les degrés et les radians. Après, tout découle de source. Pour 180 degrés, la moitié, la moitié c'est bien sûr l'angle pi radiant Pour 90, encore la moitié, pi sur 2. Pour 60 degrés, c'est 1 tiers de 180, 1 tiers de pi, pi sur 3, etc. Une formule qui s'impose, je reprends 360 degrés et 2 de pi, si par exemple l'angle en degré c'est de x, quelle est sa mesure en radian Constatez que c'est un tableau de proportionnalité. Autrement dit, ici c'est la quatrième proportionnelle. Si je note ça, on va noter avec alpha par exemple en radian alpha est égal à 2 x sur 360 fois ça, divisé par ça. Plus simple, pi x sur 180. Et nous voilà, nous avons la formule de traduction. Si notre angle en degré mesure x degrés alors le même angle en radian mesure pi x sur 180. Le reste, c'est histoire d'entraînement.